– Fabien Roussel, bonjour. – Bonjour Monsieur Bourdin. – Merci d'être avec nous ce matin. Première grande radio-télé depuis, depuis dimanche. Que s'est-il passé dimanche Eh bien les adhérents du Parti communiste vous ont choisi. Vous serez candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine. Vous êtes député, vous êtes le patron du Parti communiste. Ils ont approuvé, les adhérents ont approuvé votre candidature à 82%. Vous dites « Je suis le candidat du monde du travail et je veux faire de la jeunesse une grande cause nationale ». Le monde du travail que l'on oublie actuellement Le monde du travail que l'on oublie depuis tellement longtemps parce que derrière le monde du travail, il y a ceux qui sont dans les usines, mais aussi ceux qui sont dans les services publics, dans l'enseignement, dans nos hôpitaux, qui demandent tout simplement à pouvoir exercer leur mission correctement et être correctement rémunérés. La richesse de la France, ce sont eux, ce sont elles, ce sont ceux qui tiennent le pays à bout de bras et ils se sentent, méprisés. Ils se sentent abandonnés. Ils demandent à pouvoir juste être reconnus correctement, à la hauteur de ce qu'ils font, de pouvoir vivre dignement. Que ce soit des sages-femmes que j'ai rencontrées la semaine dernière à l'occasion de la journée internationale, après cinq ans d'études, c'est 1800 euros net. Mais que ce soit aussi l'agricultrice, l'agriculteur, que ce soit euh, ceux qui, sont, qui enseignent dans nos écoles et, puis, et qui subissent des, oui. de grandes difficultés à exercer leur métier, ils ne sont pas correctement rémunérés. Ils travaillent dans des conditions difficiles, et c'est pourtant, eux, la richesse de notre pays. Ils exigent beaucoup plus que ce que la France leur offre aujourd'hui. – Vous vouliez être candidat, Fabien Roussel, parce que le Parti communiste a été absent des dernières présidentielles. C'est bien cela. Vous oui. ne pouviez pas envisager une présidentielle sans le Parti communiste. – Mais parce que la situation l'exige, la situation est tellement grave aujourd'hui avec cette double crise sanitaire mais aussi économique. Parce qu'en plus de cette crise sanitaire qui s'abat sur le pays, vous voyez que le grand déménagement industriel se poursuit. Vous voyez que nous avons encore des euh, délocalisations de nos productions qui se font à l'étranger, dans des pays à bas coût, euh, au nom euh, de la rentabilité à court terme. C'est logique de profit de court terme. Il faut les abandonner parce que non seulement c'est mortifère pour l'emploi, pour notre souveraineté euh, nationale, économique, c'est mortifère pour le climat aussi. Et donc ce sont ces deux urgences, climatique et euh, sociale que nous devons tenir ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de sortir de ce système. La bon. question, question c'est même pas qu'il faut sortir de ce système parce que c'est irrémédiable. C'est quand Et ce que je souhaite, c'est que ce soit le plus tôt possible. Alors Fabien Roussel, je reviendrai tout à l'heure sur la gauche qui est désunie, totalement désunie. Je reviendrai sur votre candidature. Mais je voudrais que, que l'on parle d'insécurité parce que vous avez des choses à dire sur la question. L'insécurité sera l'un des sujets majeurs de la présidentielle. On, on... Pourquoi tant d'ambiguïté de la gauche sur les questions de sécurité depuis si longtemps Fabien Roussel il y a besoin de dire, et je le dis, que la sécurité n'est pas un droit comme les autres. C'est un droit fondamental, comme celui de se nourrir, de se loger. Quand je dis que c'est un droit fondamental, c'est qu'il faut pouvoir le garantir à tous les citoyens qui souffrent le plus aujourd'hui d'insécurité, qui n'est pas un sentiment, qui est réel. Pour beaucoup trop de nos concitoyens, qui en souffre le plus oui, Ce qui sont ceux des quartiers populaires, les plus Ce modestes, les plus modestes, qui ne votent plus, c'est la souvent. caissière du supermarché, c'est oui. le chauffeur de bus, c'est l'infirmière qui, qui qui travaille la nuit ou qui rentre au petit matin, c'est ceux qui euh, ne supportent plus les rodéos qui les empêchent de dormir, c'est ces gens qui, euh, en somme, vivent dans des quartiers qui sont aujourd'hui, aujourd'hui oubliés par la République. Ils sont oubliés par l'État et donc il y a besoin de redonner... – Mais oublié par l'État, mais oublié par les forces politiques, mais oublié bah, par la gauche, bah, ça, pardon, dans bah, ces quartiers populaires qui ont souvent voté à gauche, que se passe-t-il Il y a une très forte abstention. Pourquoi Parce que la gauche a déserté ces quartiers je, Disons clairement les choses, je Fabien dire, Roussel. – Non, je ne le dirai pas. – Alors, gauche, non, non, alors mais pourquoi ?– je, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai rencontré euh, ces derniers temps oui. tellement de maires, pas oui. que de gauche. Hein. Oui. Mais des maires oui. qui sont en première ligne à, à, à chercher des moyens pour faire en sorte que la République, pour que l'État rentre de nouveau dans ses quartiers. Mais ils pose quand même des vrais problèmes. Il y a la question de la sécurité, donc de la police, avec une politique de répression, de sanctions efficace. Ferme et sur laquelle on ne doit, bien sûr, il faut. Pour vous, Il n'y pouvoir... a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Vous soutenez les forces de l'ordre. Il ne peut pas y avoir. Il ne faut pas laisser l'idée que la gauche puisse être laxiste sur cette question-là. Et moi, je vous le dis, je ne le serai pas. Il faut une politique de sanctions, de répression ferme et de montrer que quand on s'attaque à des détenteurs de l'autorité publique, les sanctions sont plus fermes, elles sont dures. D'ailleurs, que l'on soit policier, gendarme, que l'on soit élu, mais que l'on soit aussi enseignant, contrôleur de bus, pompier. pompier oui, oui, les sanctions doivent être fermes. Mais il faut aussi l'autre pied. Bah — Alors Je vais y il revenir. Faut aussi l les sanctions, euh, sanctions lorsqu'il y a agression de policiers ou gendarmes, est-ce qu'il faut, euh, lorsqu'il y a ces agressions, ces violences, des infractions spécifiques ?— Je vous pose franchement la question. Est-ce qu'il faut, est qu faut des condamnations spécifiques pour les policiers oui. et gendarmes. À partir du moment où on s'attaque euh, aux détenteurs de l'autorité publique, aux forces de oui. sécurité intérieure, mais aussi, euh, comme nous venons de le dire, aux pompiers, mais aussi à ceux qui représentent l'État et qui exercent le, des missions euh, comme l'enseignement, euh, comme euh, la sécurité dans les trains, ou euh, que ce soit derrière des guichets, vous savez, ceux qui sont justement dans toutes oui. ces professions oui. comme derrière les guichets, ils en prennent hein, quand même, hein. des, — Des violences... — Donc des infractions des... spécifiques pour les oui. violences contre les policiers et gendarmes. Oui. — Oui, des infractions spécifiques afin de bien montrer que quand on s'attaque à eux, sous quelque oui. forme que ce soit, les sanctions seront graves et elles seront... Ferme. Hier, le le gouvernement un signal fort. Euh, — Le Premier ministre a, a précisé que la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme serait portée à 30 ans et que les possibilités de réduction des peines seraient strictement limitées pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre. Vous approuvez ?— Oui, je suis favorable. Oui, oui, oui je suis favorable. — Mais vous n'hésitez pas je, sur non, les questions sécuritaires. Mais — Non, mais parce que c'est un vrai sujet. — la parce différence que... avec Jean-Luc Mélenchon. – Je ne sais pas, vous lui poserez la question, je vous dis moi en tout cas ce que je pense, et je oui. suis moi favorable à avoir un discours très clair là-dessus, mais les policiers et les gendarmes, euh, il, y a, il y a deux policiers qui ont perdu la vie dans des conditions dramatiques ces 15 derniers jours, il y a les trois gendarmes qui ont perdu la vie aussi euh, en fin d'année, dans le Puy de Dôme, hein, le brigade... euh, bon, oui. mais ce sont des hommes et des femmes qui exercent une mission difficile dans des conditions, je ne vais pas dire, enfin si, mal payées. Dans des conditions de travail qui se dégradent régulièrement. Pour moi, ce sont des, pour moi, ce sont des travailleurs Alors, qui méritent faisons... d'être respectés beaucoup plus bon. dans leur évolution, dans leur travail, dans leur salaire. Vous savez que leur point d'indice qui détermine leur salaire, il n'a pas évolué depuis plus de dix ans. Ils n'ont que des primes au coup par coup en fonction des, des coups de gueule, des manifs qu'ils font. Leur évolution de salaire n'a pas bougé depuis 10 ans. On embauche, on embauche comme gardien de la paix à 1700 euros nets et au bout de plus de 30 ans de carrière, on finit à 2400. Vous le saviez ça qu On Fabien finit Roussel, sa carrière le, à 2400 euros net, Ils n'ont pas d'évolution euh, tout au long de leur carrière. Le 19 carrière. mai, il y aura un rassemblement de, de, de policiers à Paris oui. euh, devant l'Assemblée nationale. Vous y serez oui, je souhaite y être. Je souhaite y être. Je souhaite que les élus communistes, ceux qui sont aussi en première ligne, je oui. vous le disais, dans des villes de banlieue, euh, oui. comme à la campagne, mais je pense à mes, à mes collègues qui euh, eux aussi sont euh, face à des difficultés et qui réclament beaucoup de moyens. Je pense à Philippe Rioux, le maire de Grigny, qui a lancé cet appel euh, pour que les communes aient plus de moyens pour faire face à toutes oui. les difficultés qu'ils ont dans leur vie. Je souhaite que l'on y soit tous ensemble, euh, serrés les uns contre les autres et qu'on apporte nos sout notre soutien aux forces de sécurité intérieure, mais qu'on lance un appel fort et vibrant à ce que la République retrouve ses droits et pénètre de nouveau dans tous ses territoires. Je vous parle d'école, je vous parle d'éducateurs, je vous parle de, de moyens à mettre en œuvre pour que... Les services publics et l'autorité de l'État puissent vivre de nouveau et que chacun se sente en paix. C'est pas que en sécurité, mais oui, qu'on puisse mais vivre mieux. Roussel. Vous savez, que des fois, c'est des associations qui sont obligées de faire vivre ça. C'est pas, mais c'est pas le rôle d'une association. C'est le mais... rôle de l'État de faire en sorte qu'il y ait de la, paupre... de la propreté, que quand il y a des dégradations, ce soit réparé, euh, que il n'y ait pas de zones de, de, de, zone de non-droit où on n'a pas le droit de passer, où il y ait des parcs avec des jeux, avec des terrains de foot, où, où tout le monde puisse vivre en paix. Fabien enfin, Roussel, c'est quand Fabien même Roussel. le minimum que, que de vous Est-ce que vous comprenez que 44% des policiers et militaires soient prêts à voter pour Marine Le Pen Est-ce que vous comprenez cela ah, Je comprends surtout leur colère. Oui. Je comprends surtout leur colère. Oui. Oui. Ma crainte, c'est que comme euh, on vit déjà sur une poudrière, c'est que en votant pour elle, euh, on lui donne le briquet pour euh, <rire> la faire sauter la poudrière. Parce que ouais. euh, quand même, euh, je ne vois pas, je, je n'entends pas les propositions concrètes qu'elle fait. Par exemple, nous, nous proposons la création d'une police nationale de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes. 30 000 hommes et femmes statutaires. Pas comme ils sont en train de faire aujourd'hui en embauchant par-ci par-là des contractuels. 30 000 hommes, pour au moins rattraper ce qu'a défait Nicolas Sarkozy sous sa présidence qui avait supprimé près de 15 000 postes de policiers. Ce gouvernement va à peine rattraper ce qui a été déconstruit par la droite. Il faut au moins doter notre police nationale de 30 000 hommes et femmes, statutaires et formés. Mais dites-moi C'est un effort prioritaire Mais pour c vous. Oui, c'est prioritaire, c'est un budget. Hein. Oui. C'est un budget. Quand on veut que l'État... Oui. retrouve, euh, euh, fasse vivre les droits de chaque citoyen dans nos quartiers, dans nos villes, mais ça va coûter des sous. Où est-ce qu'elle va aller prendre l'argent, euh, Madame Le Pen, en mmh. privatisant la sécurité sociale, en demandant de travailler plus longtemps Moi, des politiques libérales où en fait on nous donne d'un côté mais on nous prend de l'autre, ce n'est pas possible. C'est bien pour ça qu'il va falloir aussi, pour pouvoir mettre en place ces politiques euh, de retour de l'État mmh. dans le pays. Il va falloir prendre le pouvoir sur l'argent, sur les banques. Et c'est là où se justifie une candidature comme la mienne. Il faut avoir, il faut oser s'affronter. Fabien Roussel, de l vous avez lu peut-être la nouvelle tribune de militaires, euh, parue dans Valeurs Actuelles, euh, nouvelle oh là là. tribune de, de militaires, oh là là. Heureusement qu'ils ont Valeurs Actuelles, Ça vous inquiète oui. inqui ou pas, franchement bon, C'est un climat inquiétant. Je ne peux pas dire le contraire. C'est un climat inquiétant qui peut, par certains aspects, rappeler euh, les années 30 vous pensez ouais, – Oui, c'est un climat inquiétant qui peut rappeler les années 30, avec des militaires qui appellent à l'insurrection, euh, menace de guerre civile, c'est dangereux. Euh, euh, des policiers, des gendarmes en colère, et, et très en colère, et je comprends leur colère. C'est quand même oui. euh, la police, l'armée, euh, le dernier rempart pour assurer la cohésion de la nation quand même. Ces digues ne doivent pas sauter. Et donc, euh, il faut pouvoir les tenir, les rassurer, leur parler. Mais c'est quand même grave. Et cet appel euh, de quelques euh, généraux à la retraite et d'autres sous couvert d'anonymat, on ne sait même pas si c'est des militaires d'ailleurs, je trouve désolant que Valeurs actuelle leur fasse autant de publicité. Euh, c'est quoi C'est un coup politique euh, de l'extrême droite selon, bah, selon vous Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en période pré-électorale, que cette mmh. question, elle est sérieuse, qu'elle ne doit pas faire l'objet de récupération, mais qu'en revanche, comme c'est une période électorale, mais que chaque candidat à la présidence de la République dise clairement ce qu'il entend mettre en œuvre, et qu'il prenne un engagement avec les Français. Moi, c'est pour ça que je parle d'un pacte à faire avec les Français. Moi, je veux prendre un engagement avec eux, leur dire ce que je vais faire. Comment je vais le financer Et comment on va écrire ensemble ce projet pour la France Je, je veux un engagement clair et m'adresser en, en priorité justement à celles et ceux qui, qui aujourd'hui souffrent de, de ce système. Donc les classes moyennes, les classes populaires, les travailleurs, les salariés, autant les gendarmes et les policiers que les infirmières, que les enseignants, que les étudiants, la jeunesse, et c'est pour ça d'ailleurs la jeunesse, parlons-en de la jeunesse, celle qui est aujourd'hui le plus abandonnée et dont les séquelles vont être très graves par rapport à la pandémie qu'ils viennent de vivre, si jeunes sur 10 disent aujourd'hui avoir une dresse, détresse psychologique, il va bien falloir leur répondre. Et ce n'est pas parce que demain, il n'y aura plus de pandémie qu'ils vont aller mieux. Hein. Je je veux... dire il va falloir mettre des moyens dans l'école, dans l'éducation nationale. Ce sera aussi une réponse. Ce sera aussi une réponse pour lutter contre l'insécurité, de doubler nos moyens dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos Il va falloir nos de l'argent. Hein. – Mais ah. je suis pour doubler le budget de l'éducation nationale. Je le dis franchement. — C'est une cause nationale. Il faut doubler le budget de l'éducation nationale. Il va falloir prendre 5 ans pour embaucher 90 000 professeurs, construire des écoles, des lycées, des collèges. Mais c'est merveilleux Dans nos quartiers, justement, là où c'est dur, construisons des écoles, construisons des collèges de proximité. Faisons en sorte que les enfants aillent à l'école peut-être plus longtemps, mais qu'il n'ait plus de devoir à faire à la maison. — Que tout se fasse à l'école, qu'on leur donne plus de cours de sport, de culture, de, de, de vie ensemble. On a un grand projet à porter pour la jeunesse. — Fabien Roussel, j'y reviendrai. Euh, vous serez invité à nouveau ici. Ne vous inquiétez pas. Fabien Roussel, euh, les Hauts-de-France, c'est votre région. Vous l'aimez, oui, vous vous cette région. Ouais. Quand vous voyez Éric Dupont moretti venir euh, face euh, affronter Marine Le Pen, il le dit ouvertement. Je suis là pour la chasser de ses terres. Ça vous inspire quoi quand elle dit « Regardez ce qui s'est passé avec Bernard Tapie, regardez ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon, tous ces forts en gueule qui sont arrivés qui sont repartis », ça vous inspire quoi ?– Ça me rend triste et malheureux, comme beaucoup gens de gens la région. – C'est une erreur ?– J'y vis, j'y suis né, j'y mourrai, euh, et à ah, saint les eaux dans ma commune où oui. on parle de cette actualité. On en a marre d'être les spectateurs d'un match de personnalités qui viennent de l'extérieur euh, s'affronter comme s'ils étaient sur un rythme. – et, et nous, l'extérieur, il est membre du Nord, hein Oui, il est membre d'un gouvernement, il a fait le choix d'être membre d'un gouvernement. Je respecte Dupont moretti ai, y compris le travail qu'il a fait. Je, je, C'est pas de lui que je parle. Je dis qu'il est membre d'un gouvernement... Oui. Et il choisit de venir affronter Marine Le Pen. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans son gouvernement pour lutter contre le chômage, pour faire en sorte que nos usines ne partent pas à l'étranger Il participe à un gouvernement qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a fait beaucoup de cadeaux aux riches, qui n'aide pas les commerçants, les PME, les petites boîtes. Chez nous, on souffre de tout ça. Pourquoi chez nous le taux de chômage il est supérieur de 4 points à la moyenne nationale Il en est de cette région du pomoretti Marine Le Pen aussi, aussi. Non, elle, elle en est pas, elle est de cinq clous. Mais elle s'est fait élire chez nous. Mais ici. Ils utilisent notre région comme un, un, un, un match, un, un lieu où on s'affronte quand un il ring. y a des élections, un ring. Un ring et puis après, hein, un petit tour, et puis s'en va. Par contre, nous on reste. Hein. Et nous on reste. Avec, euh, euh, <rire> on a moins de lits de réanimation chez nous que dans n'importe quelle autre région de France. C'est normal, ça. Et, et alors, ils vont venir s'affronter, mais... mais ils vont pas régler ces problèmes là. Et, et la gauche dans tout ça. Et la gauche dans tout ça. Ah bah alors où là. Où êtes-vous À gauche. Ah bah... Eh bien, là... Des unions totales. Où êtes-vous à gauche, avec cette présidentielle qui s'annonce un an de la présidentielle Nous avons déjà deux candidats, Jean-Luc Mélenchon et vous. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous sépare Quelle est la différence entre les deux Eh bien écoutez, ce qui nous sépare, ce que je... nous disons nous, oui. c'est que cette situation dans notre pays est tellement grave qu'il y a besoin de propositions nouvelles, neuves. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon n'apporte pas de propositions je... nouvelles à travers ma candidature oui. que je veux collective et la construire oui. avec d'autres, je souhaite pouvoir apporter des propositions nouvelles pour la France. Parce que euh, nous, nous, nous avons véritablement besoin de construire un nouveau modèle mais tous de les société. candidats vont me dire ça, voilà, ouais. vont arriver et vont me dire « je souhaite euh, apporter des propositions nouvelles voilà, ».– Tous vos candidats vont peut-être dire ça, mais moi je serai peut-être le seul de neuf dans l'histoire. <rire> oui. Et avec effectivement des propositions nouvelles que je présenterai, mais vous voyez rien que le fait de dire que je souhaite mettre la jeunesse au cœur du projet pour la France que nous devons reconstruire. Faire en sorte que d'ici 20 ans nous ayons la jeunesse la mieux formée du monde. Mais je dis ça en, en, en forme d'objectif. Oui. Euh, mais parce que nous devons mettre le paquet pour notre jeunesse. pour Faire en sorte qu'ils aient accès au savoir, à la connaissance et la garantie d'un métier qui va les rémunérer à la hauteur de leur diplôme faire en sorte que leur diplôme soit considéré, parce qu'aujourd'hui ils en souffrent. J'ai encore rencontré dans ma circonscription oui. des jeunes de Anzin, et qui ont, un, un jeune qui a un master 5, on lui propose des, des boulots au SMIC, quand on lui propose J'ai rencontré hier des jeunes du Secours populaire français. Et ben le Secours populaire français aujourd'hui reçoit des jeunes pour leur trouver des stages, ou pour les aider à trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas des parents qui peuvent les pistonner. Il y a une inégalité chez les jeunes, face au travail, face aux études, qui n'est plus acceptable dans un pays riche comme la nôtre. Euh, Fabien Roussel, euh, question politique, puis une dernière question sur le Covid. Question politique, vous êtes candidat à la présidentielle. Quoi qu'il arrive, vous resterez candidat, même s'il y a tentative de, de, de présenter un candidat commun à toute la gauche ah, – bah, Je ne vois pas qui ça pourrait être, hein, entre parenthèses, mais enfin bon. Bah, – Vous répondez à la question. <rire> – <Donc, rire> ah, Oui, d'accord, bon. Alors, donc vous restez candidat jusqu'au bout. Ah, – Non, mais, mais écoutez, pour l'instant, nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Oui, – Oui, Donc euh, je voudrais surtout euh, lancer un appel à nos concitoyens à ce qu'ils s'intéressent à cette élection, et je leur fais confiance. Je leur lance un appel à ce qu'ils s'intéressent à cette élection parce Ils que… – Ils aillent voter bah, ?– mais qui regardent les programmes, qu'ils écoutent, qu'ils s'y intéressent. Il faut qu'ils s'en mêlent. C'est eux la clé, c'est eux la solution, c'est eux qui vont dire voilà ce que l'on veut en fonction des idées des uns, des uns et des autres. Parce que quand il y a des, des constructions communes, des, des candidats communs, où on fait un oh, chien, je prends un petit peu de ci, un petit peu de ça, et à la Vous fin, c'est les Français qui n'y croient pas. Mais c'est les Français qui se demandent, c'est un arrangement entre eux. Moi, je voudrais qu'ils choisissent sur les idées et qu'on ne soit pas candidat contre un autre candidat, mais qu'on soit candidat pour dire aux Français, voilà bon. ce que je mettrai en œuvre. – Alors, dernière question, le pass sanitaire a été validé hier par l'Assemblée nationale, vous avez voté pour ?– euh, Écoutez, je vais regarder, je, moi je l'ai toujours dit, je suis… Plutôt favorable, je sais. C'est ce pour ça que crée, je vous pose la question. À ce que l'on crée. Vous pour... êtes favorable J'espère que vous avez voté pour hier. Vous avez voté pour ou pas euh, oui, Hier, j'y étais pas et c'était pas. Je suis à la commission des finances. Donc oui, non, pas mais d'accord. Ma... C'est enfin pas avoir... ma commission. Mais non, mais d'accord. C'est je... l'assemblée nationale qui s'exprime. Je hier. suis, euh, oui. euh, je suis favorable à l'établissement d'un pass qui va nous permettre notamment de pouvoir participer à des événements culturels importants. Là encore, je pense aux jeunes qui ont oui. envie de oui. retourner Alors... au festival des Vieilles Charrues au printemps de Bourges mais au oui. mois de juin que l'on puisse faire vivre ces festivals. Et si ça passe par un document, un pass, euh, où on montre qu'on est test, vacciné euh, ou, ou, ou qu'on a, qu oui. a fait son test, eh bien, euh, ça peut nous permettre de vivre des grands tout, moments, tout ça est gratuit. comme la fête de l'humanité à la rentrée de septembre. Et donc, euh, avec un ben pass je, sanitaire... – Nous regarderons ce qu'ont fait les communistes J'espère qu'on euh, qu pourra le, le, le, faire une belle fête de l'humanité, y compris avec un passe sanitaire. – Merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.